les gars on va tout au bout ok allez les gars celle là on la gagne Et là on a fait top 3 on repart pas sans une victoire hein. Un sur nous contact juste à droite là Je lui ai, ai mis un coup je lui ai mis un coup Magnifique magnifique revenge Et les trois sont là-bas. Horrible son, ouais, je suis désolé les gars. Vraiment, je suis désolé. Ah mais c'est saoul cette fois-ci. Non, le seul cave. Ah. Derrière moi, derrière moi. Euh... Est-ce que par tous les hasards, il y, y a un ventilateur à côté de toi, mon ref Euh, ouais. Tant, tant, tant, tout, hein. Allez, les gars, fr frérot, je suis désolé. Mais en fait, y a, y a, genre vos trois micros, j'ai jamais vu ça, frérot. Moi, c'est bon, normalement. Hein. Ouais, merci. Mais en fait, t'es le seul que j'ai hélas pas muté, Soul. Jolie décal qui m'a fait lui. Vous oh, les putes. Soul t'en as vu un? Hein Attends, il Non! Ils sont à l'intérieur! Ils sont à l'intérieur, ils sont, sont deux! Bien joué! Votre coéquipier a été redéployé, bien joué! Ça rentre sur toi, chaud! Il est dépingué. Il a 1 HP, allez dessus, allez dessus les gars, il a 1 HP, tuez-le, fais-moi confiance Soul. Bien joué ma poule, bien joué, super ça. Les gars quand vous pouvez tomber sur votre colis La mort vient réclamer son du chat. Non. Il y a vachement de monde ou c'est WAM Ça arrive sur nous, ça arrive sur nous, chaud. Ça arrive sur nous, ça arrive sur nous Non, non. Et sur moi, sur moi, sur moi, sur moi. j'ai un bon, drone de brouillage Notre drone sur la tête. Oh no Euh... Bon, je, je vous avais dit qu'on gagnerait Franchement, Merci l'arrière <rire> Ouais c'est ma plus grosse game frérot mais je, je me suis concentré <rire> Oh les gars j'ai pas parlé de la game mais je me suis concentré hein. mm. Putain mais euh, let's go les gars <rire> Incroyable. Euh, frérot je me suis régalé Je me suis full focus les gars j'ai pas parlé de la game j'ai défoncé tout le monde